Dans une soirée autour de 16 heures, il y avait un monsieur dans le marché. Quelqu'un lui a dit que celui-là qui est en train de prêcher la parole de Dieu là-bas, il est d'ethnie Adja. Le monsieur, le monsieur, il est adepte du fétiche que nous appelons Koku, il est menué dans le marché. Il s'est levé et il passait devant moi. Il passait devant moi et il était là à me ruer. Il parlait à Dja. Il parlait à Dja quelqu'un qui quitte le village et qui vient dans la capitale ici se permet de crier comme ça dans le marché ah, tu es trop con il parlait en Nadja il passait devant moi voulant bien que je réagisse et moi je n'ai pas réagi moi je continue toujours à prêcher la bonne nouvelle maintenant après ses menaces il a quitté et il est allé acheter une nouvelle lame il a enlevé la lame de son enveloppe. Les gens étaient là autour de lui pour voir ce qu'il allait faire. Il a mis la nouvelle lame dans sa bouche. Et il a mâché, il a broyé cette lame. Et lorsqu'il mâchait la lame, il l'a broyé au point où il l'a aussi avalé. Les gens ont crié dans le marché et ils disaient Demain soir, reviens prêcher encore dans ce marché, je vais voir. Amen. Amen. Écoutez-moi. Je, je n'ai même pas réagi, j'ai juste souri. Car ce, ce qu'il a, y a y fait, c'est que l'âme. La nouvelle lame qu'il a broyée puis avaler. Son intention c'est que cette nouvelle lame là viendra perforer mes intestins. Voilà la raison pour laquelle il a mâché cette lame et l'a avalée. C'était un sort qu'il me jetait. L'éternel Dieu a permis à ce qu'au lendemain, à 16 heures précises, j'étais encore dans le marché. J'étais encore vivant et je suis allé dans le marché. Amen. Alors, ceux qui étaient dans le marché étaient étonnés de la situation. Bien-aimés Quelques semaines plus tard, le monsieur en question est mort, il est décédé. Il est décédé bien sûr dans le marché les intestins qu'il espérait perforer dans mon ventre pour que moi j'en souffre des maux de ventre et mourir par après lui-même a été victime de ce qu'il a comploté contre moi Dieu n'est pas meurtrier alors s'il n'était pas allé prendre une lame pour manger mâcher afin que moi je meurs lui-même aussi ne va pas mourir c'est pourquoi je continue par déclarer si quelqu'un attend que toi tu meurs dans la famille la personne elle-même finira par mourir qu'il le fasse en sorcellerie ou encore par des grises -gris et incantations qui Oncle fabrique un cercueil la personne elle-même ira dans ce cercueil regardez imaginez un peu à l'époque il y a pratiquement 26 ans déjà ou encore 27 ans déjà vous parle de ce qui a lieu il y a déjà 27 ans Alors, si j'étais mort à l'époque, imaginez le dégât que cela aurait créé au sein de tout un peuple. Regardez ce que Dieu fait à travers moi aujourd'hui. Et lui, il voudrait qu'il y ait des cris dans le marché. Si quelqu'un se trouve dans ta famille et se dit le Tout-Puissant, pendant qu'il est en train de comploter ta mort ou le mal contre toi, que lui-même s'en aille. Ah, monsieur, mais... Toute personne confondue. Vous qui êtes des serviteurs de Dieu, l'autorité qui affronte les sorciers, l'autorité qui affronte les enchanteurs, que l'éternel vous accorde cette autorité dans les églises. Lors des évangélisations, recevez cette onction que l'éternel vous accorde cette onction. Partout où vous passerez dans le monde, vous serez plus que vainqueurs sur tous vos sentiers dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et béni de Dieu, répondez. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, pour tous ceux qui sont ici, je prie pour vous, le quartier dans lequel tu es, le, le quartier est tellement méchant au point où tu décides de quitter le marché, le quartier plutôt, la maison dans laquelle tu es. La maison est tellement méchante au point où tu décides de quitter cette maison là Ce n'est pas toi qui dois les fuir mais c'est plutôt eux qui doivent te fuir Aujourd'hui, l'autorité qui abrite l'homme est toujours les gens auront peur de toi Que cette autorité vienne sur vous J'entends la voix qui me dit Quelqu'un a embauché quelqu'un dans son service Et celui-là que tu as embauché Est possédé par un esprit mauvais bon. Et par cet esprit-là Il est en train de détruire tes activités Mais après ton départ Lorsque tu arriveras dans la maison Amen la personne elle-même viendra te faire des confessions et après cela, elle va quitter ton service. Il y a une femme qui a fait son ancré dans l'église d'un pasteur. Et cette femme, elle est possédée par l'esprit de la sorcellerie. Elle a été très rusée envers le pasteur au point où le pasteur ne l'a jamais su. L'éternel est en train de me dire, tu es en train de dévoiler cette femme dans ton église. Et désormais, l'église avancera. Lorsque tu retourneras chez toi, cette femme viendra te faire les confessions. Tu reviendras ici partager ce témoignage. Écoutez-moi s'il vous plaît Il y a une femme ici Elle devrait avoir d'enfants depuis très longtemps Le jour où son mariage a été célébré Les sorciers qui sont dans son église Ils ont rapidement convoqué une réunion Comme quoi elle n'enfantera jamais Oh, tous les bilans de santé ont lieu. Et les médecins disent qu'ils ne voient rien comme maladie. Voilà la raison pour laquelle tu souffres depuis très longtemps et jusqu'à présent tu n'as toujours pas d'enfant. L'éternel me parle de toi maintenant. La bataille qui s'engage dans votre église. Dans cette église-là, plusieurs personnes se sont mariées mais malheureusement n'ont pas d'enfant. Parce que c'est cette mission-là qui a été assignée aux sorciers de cette église Mais à cause de toi seul Puisque tu es venu dans ce camp L'éternel les dévoile dans l'église Et toi tu concevras Et tu enfanteras Je crois le Saint-Esprit de me chercher ces personnes Avant s'enclenche que le Saint-Esprit me recherche ces personnes Avajar. la bataille s'enclenche pendant que les gens reçoivent la délivrance amenez-les devant s'il vous plaît écoutez-moi ils ont l'habitude de le faire dans les églises o, ils le font contre les gens o, mais toi tu es une autre personne parmi eux aidez-moi à répondre Amen il y a quelqu'un ici On était en train de faire un appel de fonds dans leur église Et aussi, il a levé sa main pour donner une somme d'argent Après avoir donné cette somme d'argent Ils l'ont ciblé dans l'église Et ses économies ont totalement chamboulé jusqu'à aujourd'hui une bataille s'enclenche pour la cause de cette personne une bataille s'enclenche pour la cause de cette personne maintenant même ils ont vu ce que tu as donné ce jour-là lors de cet appel de fonds et c'est par cela qu'ils ont décrit tes finances et ton économie et ce sont les sorciers de l'église qui sont à l'origine aujourd'hui Jésus écrase leur réunion. amen. Répondez-moi amen. Alléluia Amen. Ils te persécutent par envie et ils sont en train de détruire ta vie. partout. Où tu es Jésus t'accorde la victoire. Il y a un jeune homme qui fait pas mal d'efforts. La façon dont les ennemis sont en train de voir son avenir radieux, ils sont en train de préparer un accident dans sa vie. C'est pourquoi maintenant, mais c'est jeune homme. Cas, tu, tu ne seras jamais victime d'un accident. Tu ne seras pas aussi amputé de ton tu pied. Tu l'as prévu, mais l'éternel t'accorde maintenant la victoire. Qu dire, non, que le Saint-Esprit te localise parmi les gens. Les dans le nom puissant de Jésus. La bénédiction qu'ils ont vue dans ta vie, elle veulent te causer des accidents au point où on ne coupe ton pied. Jésus t'accorde maintenant la victoire. Amen. Que les élus répondent, Amen. Répondez plus fort, Amen. Amen. plus fort, Amen. Hallelujah. Amen des coucou, S'il vous plaît, ces personnes qui ont reçu la délivrance, attendez, s'il vous plaît. Nous n'allons pas craindre à la fureur de l'ennemi. Nous sommes le nom de Jésus. Ladah, occurs, alors l'ennemi n'en pourra jamais. -oh tuée, à tuer. nous -oh serions toujours Alors ceux pour qui je voudrais prier, c'est ceux-là qui ont fait don dans leur église. Et c'est après ce don là qu'ils ont été ciblés par les sorciers de leur église Et leur économie a totalement chamboulé Celle qui a célébré son mariage Et la même nuit du jour de son mariage Les sorciers ont tenu des réunions contre elle Comme quoi elle n'aura jamais d'enfant Vous êtes allé à l'hôpital Les bilans de santé ont lieu mais rien n'a été révélé. L'Éternel m'a parlé de vous. Alors. Je parle de ceux qui ont reçu la délivrance lorsque j'ai parlé ou j'ai prononcé cette parole de connaissance. Oh, amen. Amen. Et ces jeunes hommes-là que Dieu voudrait bénir Et l'ennemi a déjà vu leur avenir Et ils veulent qu'ils soient victimes d'un accident Et qu'on leur fasse l'ablation de leurs pieds Mais votre Dieu est vivant Je sais que mon sauveur est vivant Quotidiennement. Alléluia. Nous. ceux qui ont reçu la délivrance pendant que je prononçais les paroles de connaissance. Levez vos deux mains, s'il vous, vous plaît. Ouvrez vos yeux, regardez-moi. Regardez-moi, s'il vous plaît. Ouvrez vos yeux, regardez-moi. Je voudrais que tout le monde comprenne. Je voudrais que tout le monde comprenne. Cela fait que, parfois, les gens n'aiment plus offrir des choses dans l'église publiquement. Il y en a qui font des dons dans l'église, mais en coulisses. De même, il y en a qui ne souhaitent même plus faire des dons dans l'église parce qu'ils ont peur si vous n'allez pas vous fâcher contre moi oh, alléluia amen mais maman j'ai ya vivé mariage, au le 18 décembre 2016 mariage le 18 décembre 2016 2016 de au mariage wa Oh, e futo tukbanke unfo apela and woku vigi doa balentiyo. Oben, oben oben oben balentiyo. Kiyola and a of Amen. Amen alors je ne voulais pas prier pour les personnes infécondes je voudrais simplement avoir une confirmation par rapport à ce que le Seigneur vient de me dire parce que j'ai eu à interroger les personnes de différentes manières Et je voudrais dire à quelqu'un quels que soient les complots qu'ils ont tenus contre toi avant que tu ne viennes ici Jésus t'accordera la victoire Avant de prier pour ceux qui sont devant, levez-vous et dites éternel La Bible nous dit que <rire> répète. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup plus de bénédictions dans le donner que dans le recevoir. Mais les méchants se lèvent contre ta parole. Que si nous donnons, nous n'aurions pas la bénédiction en retour. Éternel, ceux qui se lèvent contre ta parole, lève-toi contre eux. Les méchants qui sont dans nos églises. Et qui se lèvent contre nos bénédictions qui se lève contre nos bonheurs et lorsque tu fais un don et il une au lieu d'avoir la bénédiction tu ne fais que te rabaisser yes, wavana Jésus combat et accorde la victoire wavana combat et accorde la victoire <t en -t -en> Kaba shinda baraba, rekata au nom de Jésus. Vous tous qui aviez été libéral et au lieu d'avoir la bénédiction, vous aviez connu une chute. Répétez avec moi, Éternel. Mes bénédictions qui sont restées entre les mains de l'ennemi. Après que j'ai fait un don, au lieu de recevoir la bénédiction Et ben, tu ben Ma bénédiction traîne entre les mains de l'ennemi Combat à, Et là, va. moi mes bénédictions, combat ou à, ou à. Combat, combat Yehova, Éternel Dieu Nous tout ce que j'ai eu à offrir comme don à travers le monde entier pour que j'ai la bénédiction au lieu de la bénédiction, je ne fais que m'enliser combat et ramène-moi mes bénédictions je dois avancer, je dois prospérer dans le nom de Jésus, amen. dites Amen. Je prie les autres de s'asseoir et ceux qui sont devant qu'ils lèvent les deux mains. Au nom de Jésus-Christ, vous qui vous êtes mariés, vous qui avez célébré votre mariage, et des réunions ont lieu dans l'église. Et les sorciers ne veulent pas que vous ayez d'enfants. Les sorciers ont menti. À cause de toi, il y a une lourde bataille qui est en cours. Dans le nom de Jésus, reçois ton fils. Les jumeaux que tu cherches avant de venir, reçois-les. Que leur réunion soit dispersée. Ce dont leurs bénédictions leur ont été arrachées après un don. Recevez maintenant vos bénédictions. Allez avec vos bénédictions. Les jeunes hommes dont ils voudraient qu'on les ampute le pied, ils veulent qu'on les ampute de leurs pieds. Que Jésus vous accorde la victoire. Que la victoire intègre vos vies. Au nom de Jésus, Amen. dites Amen. Allez vous asseoir s'il vous plaît. Peuple précieux de Dieu, nous pourrions acclamer Jésus. Ne le fais pas légèrement. Hein? Fais-le fortement au point où Jésus ne sache que vraiment tu l'as Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. Je suis très content cette nuit. Vous savez quoi? Dieu a combattu dans ta maison. Mais venez. Dieu a combattu dans ta maison. Dieu a combattu dans ta maison. Il y a quelqu'un ici. Jusqu'à la fin du programme de cette nuit. Il recevra un appel téléphonique, un coup de fil. Et le méchant. Dieu l'a déjà écrasé dans ta maison. Et demain les gars comme il a dit à ce Demain tu rendras ce témoignage. Amenez la pierre. Il y a quelqu'un ici. Avant la fin de la séance, écris le gars de la foi Il y aura des cris dans ta maison. Quelqu'un te persécute par envie. Dieu est en train d'écraser les envieux dans ta vie. Que cela porte cher dans vos vies. Et demain nous allons recevoir le témoignage de quelqu'un. Son nom est éternel. Il avait agi et il continue par agir. Cette nuit, tu reçois aussi ta part. Alléluia. Amen. On met des coucou, mais bien, alléluia. Amen. Bon, j'ai dit, je suis là, j'ai dit, je Les souhaitent Ok, assois toi Vous savez quoi L'ennemi va dire Celui dont je pensais avoir fini avec lui Qui se réjouit quand... Ce n'est pas fini pour toi Puisque tu es venu dans ce camp Sache que tu réussiras au-delà de tes imaginations. Amen. Amen. Alors à cause du temps, vraiment découvrir ceux qui ont reçu leur guérison tout de suite dans la prière. Mais alors, tu étais malade, tu souffrais par exemple du cancer, d'une boule dans tes seins, mais du bon nous, des kystes. Tu ne pouvais pas voir ni entendre. Lignes, tu souffrais d'une maladie avant de venir. Sans que tu n'aies honte. Alors si tu sais que tu étais malade avant de venir et tout à l'heure après la prière, tu as constaté que tu es totalement guéri de ton mal, lève-toi. Eh bien, ici à Fimiliam et des coucou Michit et Mias, on va partout où vous êtes. Levez-vous et venez, s'il vous plaît. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Don't let the have Don't have Don't let the current you in vain. Don't let Don't you you on va aller Abadi. On va Abadi. On va aller Abadi. On va les à Abadi. On va aller à Abadi. On va non va On O fana four fana nsingbanuna ntiyo nsingbanuna ntiyo emi centro na nem jasoa nduna ya kaka gbogbo chinafo na gbogbo chinafo na emi ba dogbera fi fiade emi dogbera kemi le dogbera ye npo benu de tota jileke to la fo ami tota o di kare a fo gome ya à vous voyez de la n'y like? no. oh. me fa, fadez ah. la fa, la fa. Amen. Pi, va, le Amen, la Hein maton oui oui alors, la maman dit environ 5 ans, elle a souffert de l'insomnie. Et en dehors de cela également, les nuits, elle pissent de façon chronique. Elle peut pisser 15 fois dans la nuit avant le lever du jour. Elle est allée dans plusieurs hôpitaux du Togo, elle est allée à l'hôpital à Sokodé et à Vagnon Blita, mais toujours elle n'avait pas satisfaction. Et finalement, elle a décidé de venir dans le camp ici. Elle dit lorsqu'elle est arrivée ce soir, lors de la prière, elle a senti quelque chose descendre de sa tête et jusqu'au niveau de ses pieds et brusquement elle a constaté que la chose est totalement sortie de son corps et après cela elle a senti un vent frais qui a soufflé sur elle et tout ce qu'elle avait comme malaise dans son corps avant de venir les malaises ont totalement disparu il faut rappeler également qu'elle disait qu'elle manquait de la sensibilité euh, vers le bas de son corps à chaque fois où elle se couche et elle sentait également une faiblesse au niveau de sa partie inférieure. Et, mais à travers la prière, après qu'elle ait reçu cette délivrance, elle dit qu'elle se sent totalement guérie. Le Seigneur l'a complètement délivrée de cette maladie qu'elle a traînée durant cinq ans avant de venir. Quelqu'un acclame Jésus pour la vie de la maman nous allons libérer les autres toutes ces personnes que Jésus vient encore de guérir nous allons acclamer Jésus pour leur vie alors demain matin les frères et les mamans reviendront partager leur témoignage avec nous Alléluia Amen. Amen. Ce soir, je tiens sincèrement à remercier le Seigneur parce qu'il m'a guéri. Et la chose a commencé depuis 1998 quand j'étais en classe de Siam 1. 98. 98. Et c'était quoi le mal Et on a, au temps de la proclamation des résultats de l'examen, j'étais sorti premier. En sortant en même temps, j'ai vu que je suis tombé. Donc lorsque je suis tombé après. Je vois que ce côté me fait toujours de mal. Et quand j'étais parti au Ghana, il resté avec un pasteur. Il a fait tous ses efforts. Il m'a aidé spirituellement et dans les hôpitaux, mais il n'y avait pas de changement toujours. J'étais revenu au Togo, j'ai resté avec un pasteur. Un jour, lorsque ça s'est déclenché encore, c'est comme je suis mort. Et ils ont intervenu dans la prière. Et... Hier, j'étais à la maison, je me suis décidé de venir ici parce que je n'étais pas, c'est ma première fois de venir ici. Lorsque, lorsque j'ai quitté à la maison, en même temps pour venir, je sens que le côté droit aussi me fait tellement très mal. Et c'est avec difficulté que j'arrivais à conduire la moto. Voilà. Et sur la route, celle que j'ai montée, je lui dis, dit, pourquoi on était sur la route Je sens très mal à mon côté droit oui, comme ça. Avais, on était avant d'arriver dans le camp. Ah, avant d'arriver dans oui, le tu camp. Tu es arrivé, nous avons. qu'est-ce que tu... Soir. Hier, lorsqu'on a prié, je sens que le côté droite est terminé. Et j'avais aussi le mot de cœur, ça aussi est terminé. Mais ce soir, dans la prière, au côté droite, aussi c'est un passé. Quand je respire, je sens tellement de douleur que je n'arrive pas à bien respirer. Voilà. Donc ce soir, j'arrive à respirer très Maintenant, bien. tu respires correctement. correctement. Le Seigneur t'a libéré de cette je maladie aguerie. que tu as traînée depuis 2018. 1998. Eh. Plutôt 1998. Ok. Amen. Mia Fofanoboboblombe, EP. Ok, Mia anopé Anonpe Blav ya. il est doyen. Yo dodo Dodo quoi dodo po na Dodo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 il y a un peu de temps. y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il et un y a de y a un Il y a de a y a Voir, VVC a Potole, Emiak Padji, Wetroya, Legodo Dodamia, Ikobe VVC Ils Emiak Padiahan, VVC Siahan, Ebou, Idefiabe, Epeblave, que le le laine Noyemtia, Yesu, Dagbelayeonti, acclame très fort le Seigneur. Amen, Amen, Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alors, Alors, si vous voulez Dieu. acclamer Jésus, faites-le plus fort. Et Dieu, Yesu, le, afin que Jésus se réjouisse au ciel. Oh Seigneur, ceux qui t'acclament, bénis-les-moi. Papa, Papa verse la bénédiction sur eux. Les dangereuses maladies plis de leur corps. Amen. Amen. Amen. Amen. Alors, qui sont ceux qui se réjouissent à l'endroit de Dieu? Amen.